Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la protection des cellules dans le module calque de LibreOffice. Cette protection est le plus souvent appliquée aux cellules contenant des formules. L'utilisateur ne pourra pas les modifier, mais les calculs se feront normalement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'on crée un modèle de classeur devant être renseigné par d'autres utilisateurs. La protection se fera en deux temps. Indication des cellules à protéger, puis activation de la protection. On définit quelles sont les cellules à protéger par la commande Format Cellule ou par l'application d'un style de cellule. Cette dernière technique présentant plusieurs avantages, c'est celle-ci que nous allons illustrer. Dans cette feuille, nous avons des données saisies. Et une plage de calcul que nous désirons protéger. Le calcul d'un montant de TVA, le montant multiplié par le taux, et le calcul du montant TTC, qui est bien sûr l'ajout du montant TVA au montant hors taxe. Les autres cellules ne doivent pas être protégées, l'utilisateur doit pouvoir saisir de manière générale et seules certaines cellules doivent être verrouillées. Le style par défaut sera donc paramétré sans protection et nous allons créer un nouveau style dédié aux cellules à protéger. Donc, Pour la mise en œuvre, nous allons afficher la fenêtre des styles soit par clic sur le bouton ou par le menu format style et formatage ou bien encore le raccourci clavier associé. Donc, clique droit sur les styles de cellules et sur le style par défaut. Nous allons modifier ce style dans l'onglet protection de cellules nous allons décocher protéger. Et nous terminons par OK. Maintenant nous allons créer le style protection. Clic droit, toujours sur le style par défaut, puis cette fois-ci nouveau. On va remplacer le nom par défaut, par exemple avec un mot plus explicite, et on va prendre protection. Dans l'onglet « Protection », justement, nous allons cocher la case « Protégé et on va terminer la création du style en choisissant un format, en l'occurrence « Monnaie », puisque nous travaillons sur des montants monétaires. Donc le style « maintenant Protection » existe, il ne reste plus qu'à appliquer ce style aux cellules concernées. Pour cela, c'est très simple. Nous sélectionnons la plage de cellules en question et nous double-cliquons pour appliquer le style. On peut constater que le format a été appliqué. Pour l'instant, nous avons simplement défini quelles étaient les cellules à protéger, mais la, la protection elle-même n'est pas active. Pour activer la protection, nous allons lancer la commande Outils, Protéger le document, Feuille. La, feuille, la protection pourra donc se faire feuille par feuille individuellement dans le classeur. Il serait possible d'utiliser un mot de passe. Bon, attention toutefois aux oublis de mot de passe car la protection est très bonne et elle ne pourra pas être craquée. OK pour activer la protection. À partir de ce moment, les zones non protégées eh bien, sont modifiables. Par exemple... Jean-Pierre, ou encore le montant OrgTax est accessible, nous pouvons faire une modification. On constate que les calculs sont opérationnels, mais si j'essaye de taper dans cette cellule, par exemple un 5, et eh bien LibreOffice m'affiche impossible de modifier les cellules protégées. En résumé, nous avons vu que la protection des cellules était particulièrement utile pour les cellules contenant des formules, puisque les cellules deviennent alors non modifiables et pourtant les calculs restent opérationnels. Ce serait très utile dans un modèle de classeur. Le mécanisme fonctionne en deux temps. On indique d'abord quelles sont les cellules à protéger par l'application d'un style dédié et pour toutes les autres cellules, nous déprotégeons le style général et les autres styles de cellules éventuellement utilisés. L'activation de la protection se faisant feuille par feuille par la commande « Outils protéger le document ».